On rien à foutre. C'est un carrefour mais. Putain, ça c'est fout ça. Oh Putain, c'était une tranchée le truc J'ai même pas vu Oh, décidément. Putain, ouais, mais c'est pas possible hein. C'est un champ miné cette ville Je l'ai vu au dernier moment celui-là je vais me refaire les jantes comme sur le SV, Ça va me recouter 2000 balles. Et il a fait les trois voies sur un virage lui. Voilà, ça y est, il découvre le clignotant. Oh putain, encore un... Il y a un tablier alors qu'il fait 20 degrés. Comment c'est possible Une doudoune en plus. Ouais c'est peut-être ça le pire, c'est le combo des deux en fait. C'est abusé. Oh putain Oh, mais là ce soir c'est une blague oh. Ils arrivent tous comme des oufs Oui c'est une dépanneuse en plus Il passe un truc chez M6, là. Je sais pas s'ils si reçoivent quelqu'un, ou... Bah si. Ça peut être que ça. Je vais me renseigner. Wow. Ça, c'est vraiment sale comme voiture. C'est un peu stylé, mais c'est vraiment pas beau. Non, non, non. j'ai cru que c'était pour moi. Je n'avais rien à me reprocher. Mais non, ça patrouille juste. Mais non, petite couronne, les gars. Ça, c'est une bière. Ils ont commencé, les mecs. Ils étaient juste derrière chez moi. Ils avaient juste une pièce avec une méga cuve. Depuis ils ont percé, c'est des bières locales d'Île-de-France, c'est une tuerie. Benjamin il s'appelle, le fondateur et son pote, je ne sais plus comment c'est le deuxième. Mais c'est une tuerie, je vous. Il commence à percer dans plein de restos, de boutiques, de trucs comme ça. Maintenant ils sont à Gennevilliers. Petite couronne la famille archi bonne, j'allais les acheter en carton <rire> je prenais des cartons, il m'en mettait 30 le gars non mais non mais sérieusement c'est pas un endroit franchement chaque jour tu penses que t'as vu le pire et en fait t'en as des plus belles j'avais jamais eu là déposer quelqu'un au milieu d'un pont mais sans déconner Belle Africa. Où vont les eaux bleues. Ah, là, là, là. Ouais, je sais ce qui se passait tout à l'heure. Il y avait le président au journal de M6. Peu de temps après qu'on soit passé. Et donc c'était évidemment un périmètre de sécurité. Security périmètre afin qu'il euh, soit encore en vie pour nous protéger des Russes évidemment. Lui il est très proche derrière, je pas trop ça. Alors ça j'avais jamais vu, conduire une moto avec une attelle au poignet, droit en plus. Chapeau.